Allez, Oh, elle est lourde, sa merde Allez. Oh, oui. oh Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Marseille parce que Tristan nous a invités pour l'ouverture de son nouveau restaurant. Donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il nous a dit il y a plein de petites surprises. Mais on va jouer le jeu parce que ça peut être rigolo. Et comme c'est un gars qui aime bien apprendre plein de choses, il apprend le ski, il apprend le parachute, plein de choses comme ça, on a envie de le faire cliff. On sait pas trop où on va sauter avec lui, mais, euh, mais on a envie de faire ça. C'est parti. On est, on est dans le resto de Tristan. Son nouveau resto. Et là, il va apprendre à sauter directement dans le vieux port. Il y a plein nombre. de monde. dangerosité, vieux <rire> <pour rire> a il y a des poissons ah, chat ah, comme un ouais. dans le vieux port. Tu vas pas il y a dans des trottinettes. Mais ça va, tu te mouilles la nuque. Mais tranquille. Tranquille. Et avec le piment ça va faire ah un choc okay, thermique mais à l'intérieur. Je sais pas là. si tu sens la veille mais il faut y aller maintenant. Ah Allez my part. On va sauter dans le vieux port, ça va faire plaisir avec le temps qu'il fait là ça va être incroyable. T'es chaud ou quoi Salut oui bah j'adore me jeter dans le port de l'eau de la plus propre de France. J'adore. Oh, oh là oh, là Quel détend T'as jamais sauté Non frère Putain, non, mais... ça... En vrai, ça va être cool. Non, frère. Quand t'arrives dans l'eau, juste tu te gaines bien fort. Mais vous l'avez déjà fait, fait dans le vieux port mmh, Pas moi. En fait, le projet là, c'est de monter sur une espèce de, de maisonnette là, en bois en vrai, et de sauter dans haut. Bon, là, Tristan, il a jamais cliffé. On va l'embarquer dans un truc déjà assez chaud. On va voir comment ça va se passer. En plus, il y a la sécu là. On vient de le restaurant là-bas et en fait, les gars, ils nous ont mis au défi de sauter dans haut. Et on, Et on peut pas le pas faire pas. dans ton dos sinon tu vas te faire engueuler. Et on va sauter oh, ici. Impossible. Impossible. Impossible. Oh faut chercher un autre pote. Ok. okay. On va sauter de là. Du coup pour y aller faut faire un petit water challenge. Et je sens Tristan il. Mais là par contre. Ouais, Starfula. non oh Non Non Non no no no no no mais ça c'est Oh, il a ça, tellement a, glissé. Y a, y avait, y avait... Vous avez vu la glissade ou quoi C'est incroyable. <rire> <rire> tu seras déjà dans <rire> <Dommes la main. rire> <Inquiète. rire> l'eau. Es que le donne la main. Allez, vas-y. Prends les lattes en Prends les je vais, t'agripper le bras. Vas-y, donne la main, donne la main. Allez, 3 1, 2, 1, 2 1 Let's go. Allez. Allez, oh. <rire> let's go. Non, s'inquiète pas de traitement de faveur C'est bon Pas très traitement ah. de faveur Bonjour Bonjour oh, Ok, on Bonjour, fait un je saut, on s'en va On va juste faire un petit plongeon Non, non, mais t'es terminé te plus, On peut s'en s'en plonger tout ça Alors, on vient de sauter On en a pour deux minutes Dans deux minutes, on est parti Dans ouais, deux minutes, on est on sera plus vite partis par l'eau que par ici Promis Deux minutes ouais. Ouais. Allez, merci beaucoup Allez, allez tous à l'eau C'est parti, tous à l'eau Allez, est triste J'ai du guion En fait, faut pas sauter par là Mais là, ça Oh. oh. oh. Ouais, vas-y. C'est beau. C'est pas l'eau la plus propre. Hein, non. Aller là. Ah, ah, What? Waouh. <rire> On a pas. Mais ça fait pas dix. Ah. Ok, le premier qui ramène. Wow. Oh, s'il te plaît, sort le prochain. Okay. Oh oui. Oh oui oh oh Elle est lourde Pour un deuxième homme Oh elle est lourde Sa merde Oh elle est plein de merde. déshumeur oh, T'as bien oublié oh, Ouais bah bravo Elle a accès à la chaise n'y a plus de sécurité du coup On a tous sauté tous ensemble c'était énorme On a sorti une trottinette et là on se fait inviter pour prendre une douche comment tu as fait Paul Paul par ah, Paul qui est trop sympa comme ça ça régale merci de ouf oh oui oh oui j'avoue oh let's go merci mec vas-y on se capte à l'heure ciao Paul oh, il est vraiment trop sympa il nous laisse son appart douche qui fait plaisir Ah c'est incroyable okay. On prend la petite douche chez Paul qui nous a bien régalé parce qu'on était bien dégueu Là on fait route vers les Calanques parce que demain on va continuer de tourner une vidéo avec Tristan et on va essayer de regarder le coucher de soleil sur le haut des Calanques de tomber et en fait tu continues de ah, descendre ça. Il fait chaud, il fait beau. On est dans le sud. J'ai a un message <rire> de Galita. C'est chaud ce qu'elle vient de dire. Elle a dit quoi Elle a dit... Allez hop, il n'y a pas de raison que je te laisse pas de message. C'est le troisième téléphone que j'ai dévisé. L'eau descendait de chez vous. What L'eau descendait de chez vous, était chaude. Bon maintenant ça coule plus. On nous verra plus clair demain, on va s'appeler de toute façon. What What Tu fais que la l'appelle Ouais. machine j'ai tout le, fin, voilà imagine tout ce qui est dans la salle de bain toutes les serviettes no. dans, dans ma cuisine tout, tous les appareils électroménagers ils ont tous pris la flotte bon, j'ai jamais vu ça c'est les chutes du Niagara What, de la... non parce qu'en plus ça touche aussi le voisin quoi. Euh, ça touche le voisin du premier étage waouh Wow. Gros dégâts des eaux dans l'appartement. C'est le part, Il y a les chutes du Niagara, Skip. C'est des eaux jusqu'au premier oh, étage. J'ai pas hâte de rentrer. Ah <rire> oh ouais, ça va, ça va être inondé partout. Là, ça, ça va être, ça être trop la bien. merde. Hein. Ah, ah. Ok. C'est chaud. Pas. What? Je sais pas ce encore Mec, il y a, y a le, le voyant stop qui vient de s'allumer là sur le van genre en mode on doit s'arrêter directement. Putain, il n'y a plus de frein mais si j'ai des freins. Putain, mais c'est encore. Mais c'est comme le voyant serf qui se met, qui s'enlève, qui se met, qui s'enlève. Oh, le Yo je sais pas, mec, je connais pas Ouais, c'était pas mal Vous avez sauté ou pas Vous sautez d'où Des de, de calanques, là La calanques, à port miou ouais Ouais, ouais, bah on y va aujourd'hui On suit, c'est super ce que vous faites, ah, yes. bah, merci. Ouais, c'est cool, on s'éclate ouais, ouais, ouais, On va faire un gros journée, tournage Merci, Salut. bonne balade, ciao, Salut. ciao. Salut. Mais what What Y'a un truc de merde qui se passe, y'a un truc bien qui arrive What What <rire> une guirlande Ah ouais, en fait, dès qu'il y, <rire> qu y a une secousse, le truc, il clignote. C'est une guirlande de Noël. c'est Noël, en fait. Ah, le pauvre Van, c'est bientôt la fin, putain. Le pauvre un... Van, il nous a accompagné fin, tellement dans les gros projets. C'était écrit, ça, c'est dans le destin. Let's go, à l'amour du pain. En fait, on bon. a fait un challenge où on mangeait un plat euh, bien épicé. Et on a ouais. gagné 70 balles. Donc, ça va dans le déjeuner. Merci, Tristan. <rire> c'est marrant parce que c'est la merde. Mais tant que j'ai pas vu l'appart, euh défoncer je sais pas dans ma tête j'arrive pas à y penser quoi, j'arrive pas à y croire Là on est au Calanque des Ports Miou, on va rejoindre Tristan et son équipe et on va essayer de kiffer euh, de petite hauteur tranquillou Mais Là le spot où on va ça a l'air trop bien en fait c'est hyper progressif du coup je peux vraiment y aller euh, crescendo ça a trop bien, le but ça serait de les emmener à je sais pas 15 mètres de haut, s'ils si font un saut de 15 mètres ça 15 serait mètres, déjà bien, bien. On va aller chercher les frérots ça va partir en grosse session clic ça va être stylé On est sur une vidéo en fait, on je leur fait affronter On a très grande peur Donc on est 3 dans mon équipe sur les tournages Là c'est Dilou qui le Tristan un meilleur pote Et Dilou il a le vertige à la base Voilà on va essayer de déterre un peu les, les potes de Tristan à sauter Je crois qu'ils ont jamais fait ça et il y en a un qui a très peur Donc euh, on va essayer de déterre à faire progressivement En plus ça va vous montrer qu'on peut apprendre progressivement à sauter ouf. Et monter les hauteurs petit à petit je sais pas s'il va faire beaucoup aujourd'hui, mais déjà, euh, kiffer de quelques mètres. Et puis, c'est le principal. Ouais. Bon, ça va être très, très, très short. Parce qu'ils ont, ont un train à Marseille dans pas longtemps. Du coup, on a 45 minutes pour tout envoyer. Ça va être la session express, les gars. Bon, ce qui est fou, c'est que le mec qui a peur de sauter, il a fait un saut parachute il a pas si longtemps. Et là, il a peur de sauter de quelques mètres dans l'eau. Il y a les sirènes, il, il y a les sirènes. Vas-y, allez Allez, my friend Allez allez. allez, allez, allez Allez mon gars, tranquille Allez, allez, allez, allez Vas-y, vas-y Toute en avant, et après, hop, tu te mets comme ça Ouais, voilà, on va bien le faire progressivement, parce que là il a vraiment peur Et petit à petit, il va prendre en confiance du coup, ça qui est Allez, cool. allez Voilà, progressivement, on va monter petit à petit là Et... faut juste qu'il apprenne à avoir une meilleure technique pour après euh, monter encore parce que s'il sort les bras comme ça, de beaucoup plus haut, ça peut faire mal. Mais là, en dessous de 5 mètres, ça va. Ça fait oui. peur, mais ça va. Ouais, ouais, va pas le comme ça. Ça va le faire. Je suis ah. au premier étage. C'est trop cool parce que là, il part vraiment de, de zéro. Et c'est vraiment, faut, faut lui apprendre, faut le rassurer. Il a peur de plein de trucs. Mais ça va vous servir aussi il à va vous. la perdre. Allez, 3, allez, 3 2, 3, 1, Là on va monter au 12 mètres. Tristan il va chauffer C'est un 10 là Oh C'est bien oh 10 tu vas kiffer Tu bon, va aller lire la technique prêt. les refs Alors tu sautes bien coup. en avant, tu regardes l'eau et quand tu arrives auprès de l'eau tu fais comme ça et tu rentres comme ça. Okay. Okay. T'inquiète, ça va le faire, ça va le faire. Touche cœur, Non vraiment, touche mon cœur, touche son cœur. Ça va très très très vite. Ça va un petit peu trop vite entre nous. <rire> je les pensais les pas qu'on allait je se couche. rapprocher je à ce point mec. Bien. Ok frérot, l'objectif pour toi de cette vidéo, je te jure, c'est les 10 mètres. 10 mètres, c'est symbolique. Le witty gang est là pour t'encadrer frérot. On est avec des professionnels. T'inquiète. Ce qui me motiverait, c'est qu'il qu y ait des mecs en bas, un mec en haut un mec qui sort en même temps. C'est exactement ce qu'il va okay. tinquiète on va faire ça. T inquiète. T inquiète. Allez frérot, c'est pour toi. 1, 2, 3. Viva go. Yeah Let's go yeah yeah Woo Incroyable oh. Tain, en vrai il est passé de 2 mètres même pas 1m50 à 10 mètres en oh, même pas une demi-heure En fait ça ah. va le faire rapidement parce que on a pas trop le temps et c'est pour leur vidéo Mais quand vous faites des trucs comme ça n'hésitez pas à revenir euh, des petits sauts de 2 mètres pour après monter progressivement, c'est <rire> de la folie. Si vous faites un peu de bruit on fait un truc joli, Faites du bruit Allez, allez ok, allez, allez, allez. Deux, un, let's go. Ça ça part oh bon. tellement, t'as juste à te lâcher frère J'ai oh, n'importe quoi Je commence a... à avoir très peur de cette vidéo Allez, Allez. Oh. Oh. oh comment je l'ai subi Ah oh, ça s'est trop bien passé Bon maintenant c'est à 10 loups de faire. C'est ton moment oh. Yes yeah. oh. C'est la première! Yes! Ah oui! <rire> yes! Bravo les gars! Viens putain! Let's bon. ah, ah, go! T'as bon, fait avoir. 12 mètres frérot! En vrai t'es chaud ça merde Je l'ai fait putain! Si hein. ouais, frère, les frères, mettez les boss! Let's go! Ça fait 3 jours qu'on est dans le rush, qu'on est On est en train de se tracer! Parce que Tristan il a son train! Et on doit l'emmener à Marseille! Du coup on devrait vraiment tracer comme des malades Nous on va faire des vidéos jusqu'à ce qu'on soit mort les gars Du coup abonnez vous Parce que ça vaut le coup Ils vont jamais avoir leur train <rire> Allez let's go, let's go, let's go <cười> Ça va être le rush total, on va courir, on va prendre les valises Et Inch'Allah ils ont leur train Et moi j'y crois à 70% J'y crois à 70% et, et puis... 100% Alors, crois, je suis en train de me faire une tranche de l'air d'amour poulet au calme dans le divan. Allez allez, là, allez, là, allez, là, allez, allez, allez, allez, allez, allez Bon la vie, Youtube, c'est dur. Vous dites gang ce qui est vraiment des amours. Vous avez intérêt à tous vous abonner, tous pétez les pouces bleus sur cette chaîne. Vraiment, regardez, on a un service de boiturier. C'est nos affaires. <rire> Regarde, elle fait 40 kg cette, <rire> cette valise Regardez c'est dans un service de tu Attendez, je vais faire du piano. Je fais du piano vite. Est incroyable. Allez, ça Une bombe. c'est pas c'est oh. <rire> ah, bon. bon. un on j'ai envie de prendre le train avec tellement mon... ça me halte. Oh, c'est genre de rush, en vrai, c'était incroyable. J'aime trop, j'ai un son, est <rire> en Pékin <fait, t> Express. <rire> Quand on fait ça, Vas-y, c'est Bon. C'est la fin de cette vidéo, on espère que vous avez kiffé On a passé deux putain de jours incroyables avec toute l'équipe de Tristan Avec Paul qui nous a une On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Abonnez-vous Franchement, allez voir Les fringues On y met toute notre live dans ces vidéos On espère que vous kiffez À dimanche prochain Ciao